bonjour à tous, les amis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic.D, le rang 2ème round de Sonic.D Donc, juste couper le micro Voilà, et donc, on va jouer en anglais, C'est ça, attention Es-tu prêt pour le round 2 Euh, non Voilà. vous voyez euh, ça reprend suite de Sonic -Z. Hein donc là on voit Sonic pas très heureux mais quand d'accord ok j'ai vu euh, le monde est revenu normal quand on a choisi Sonic ok ah je peux jouer à la manette bon très bien je joue à la manette. Là. Ah. Ah. Ah. Ah. Où oh, suis-je Dernière chance. Ouf. Oh, genre... Je vois qu'il. reculé a dit Non. Ah ouais, Voilà, wow, le Fresh Blot. Ah putain, je peux pas lire le texte. I'm going to. Allez Paul Batou Hey, reviens ici Il ne pouvait pas courir. qui nous dit... Ah, À partir. Euh, je te m'attends une surprise oh, Là, le niveau de Negman Le niveau de Dick il n'y a rien à traduire Là, Je vois Je t'ai repayé, qu'est-ce que t'as fait Je t'ai trouvé ah, Pourquoi t'es pas mort Dead Tu sais pas qui je suis Bah mort Oh putain il se transforme en super-sénite Il t'aurait pu faire ça avant quoi. Tu es prêt pour le round final Tu ne vas pas plus.